Mooncard nous apporte beaucoup de gains. Bon, déjà un gain en termes de temps humain. Il y a un gain aussi côté comptabilité, où on a une seule et même plateforme. On a bien évidemment un gain sur la fraude, car on limite la fraude en ayant moins de cash dans l'exploitation. Bonjour, donc je m'appelle Edouard Isso, j'ai 35 ans, je suis directeur financier du groupe Indigo. Donc la raison d'être d'Indigo, c'est être créateur d'espace dans une ville apaisée en mouvement. Et cette raison d'être se décline en une stratégie basée sur trois piliers, la sérénité, la mobilité et les services. On a vu que les tendances se sont accélérées avec le Covid et donc on a souhaité nous Indigo se préparer à ces changements structurels. L'objectif derrière, c'est vraiment d'accélérer sur ces sujets de transformation d'espace, d'accélérer sur le sujet des bandes de recharge électrique, parce que ça va être vraiment un enjeu. Nous avions des solutions de paiement qui étaient en fait des cartes de retrait qui permettaient aux chefs d'exploitation sur les sites d'aller retirer de l'argent pour pouvoir payer la petite fourniture. Et cette petite caisse était extrêmement chronophage à piloter. Fort de ce constat, on a lancé un appel d'offres auquel Mooncard a participé et on a donc défini un certain nombre de critères. Mooncard a vraiment transformé, je pense, la, la vie de la, de la petite caisse chez Indigo. Pour les exploitants, c'est un usage qui est facilité. Ils n'ont plus besoin d'aller à la borne de retrait pour aller tirer de l'argent. Derrière, pour nos équipes comptables, on a aussi un gain de temps qui est énorme car on a un déversement automatique directement de Mooncard via notre ERP. Notre objectif, c'est qu'on puisse étendre la solution dans d'autres pays, notamment en Europe. Alors bien sûr, je recommanderais Mooncard, parce qu'au-delà de la solution, je trouve que les équipes Mooncard ont été vraiment à nos côtés. J'insisterai peut-être sur la mise en place, où il a fallu se connecter à notre ERP, et tout cet, ce paramétrage a été extrêmement efficace, et on a pu déployer la solution avec le moins de friction possible, en plus de la carte, un service des équipes Mooncard qui est extrêmement bon.